tout le monde, les petits farfadets de Limoges, Père, que vous allez bien. Je suis très heureux, très heureux de vous présenter finalement une nouvelle série de vidéos que j'avais fait à l'époque. Euh, ça date maintenant sur Hearthstone, les rendez-vous en tiers inconnus, un peu comme l'émission rendez-vous en terre inconnue. L'idée c'est que dans un jeu de cartes, il y a finalement euh, des puissances de decks. Il y a ce qu'on appelle une tier liste avec les tiers S, tiers 1, tiers 2, tiers 3, tiers 4, etc. Et vous avez, on va dire, les trash tiers ou les tiers inconnus. Alors c'est même pas un trash tiers, ce sont vraiment des decks qui sont hors normes, des decks qui sont fous, des decks qui sont cons, mais des decks qui sont Surprenant. Et sur euh, Marvel Snap, je trouve que ça a encore plus de sens finalement de vous présenter des decks surprenants parce que, on le sait, le l'Average Cube est supérieur en termes d'importance au win rate. C'est un jeu où globalement tous les decks ont entre 45 et 55% de win rate. Donc finalement, il y a des decks très intéressants comme les decks Mister Négatif par exemple qui vont avoir 40% de win rate mais qui vont vous permettre de monter le classement parce que Average Cube, très intéressant. Euh, bah C'est un petit peu pareil, voilà, l'idée de. De l'émission, c'est de vous présenter des decks surprenants, euh, voilà, des decks qui vont pas avoir un énorme win rate en général. Le win rate, c'est le fait de gagner, euh, euh, je sais pas, deux games sur trois, ce genre de choses. Enfin, T'as jamais deux games sur 3, mais globalement de gagner au moins plus d'une game sur deux. Je suis pas sûr qu'avec ces decks-là, on puisse gagner plus d'une game sur deux, parce qu'on, par contre, il y aura ce côté surprenant qui va faire que on va gagner 4 et on va gagner de temps en temps 8. Et voilà, le premier deck que j'avais envie de vous proposer, c'est tout simplement le Cérébro 5. Alors, j'ai vu ça sur euh, les internets il y a quelques jours. Voilà, énorme coup de cœur, J'avais envie vraiment de vous le proposer. J'ai trouvé ça absolument euh, génial. Alors, Cérébro. Je vous propose déjà la decklist comme ça pour ceux qui sont sur euh, téléphone. Donc Cérébro, c'est la carte clé finalement de ce deck. Puissance plus 2 à vos cartes à la puissance la plus euh, élevée. Je tiens quand même à, à rappeler, enfin à rappeler à vous dire, que si jamais vous avez créé un deck fou, euh, bah, n'hésitez pas à me le proposer dans les commentaires. Et voilà, l'idée c'est de vous de, de proposer à, à la communauté les decks les plus fous. Attention, il faut que ce soit viable aussi. Il euh, ne faut pas que ce soit juste des decks méga trolls. L'idée c'est d'avoir des decks qui sont... Bah, méga fun entre guillemets, mais avec euh, des win rates et des euh, average cubes surtout assez cohérents. Et ce deck-là, il est clairement cohérent. Donc voilà, Cérébro, on va booster les, les cartes qui ont le, le plus de puissance. Ici, ça va être 5 dans notre deck, donc du Sandman, du docteur Doom. La combinaison est très très cool. On a du Spider-Man Morales qui finalement on va coûter euh, donc soit il coûte 4, soit il coûte 1. Si une carte a été déplacée, on a Polaris qui déplace, on a Nightcrawler qui déplace. On a en 5 le lézard. On a le star -Lord, si on vise bien évidemment, on a la Titania, on a la Wolfsbane, s'il y a deux cartes sur la ligne, elle, pas, elle sera à 5. Et on a, euh, voilà, on a le petit Storm qui va permettre finalement de récupérer euh, un lieu, euh, et accessoirement avec Doom, Storm est quand même une carte plutôt euh, intéressante. Et on a le Green Goblin voilà, qui va permettre de, de jouer une curve, de bloquer un petit peu l'adversaire, de faire quelques points. Voilà, le Green Goblin c'est peut-être une carte qu'on pourrait virer mais je trouve ça quand même assez intéressant dans le deck et l'idée c'est quand même de jouer un maximum de trucs qui coûtent 5. On va partir en ladder, on va se concentrer surtout, c'est important avec un deck comme ça, il faut pas... Euh... parce que voilà, déjà le deck il est, il est là quoi, il a le mérite dirons-nous d'exister, ce, déjà... <rire> ce qui est déjà pas mal pour le coup. Mais il est surprenant et ça c'est très très important. On a le cérébro évidemment carte clé. On a les limbes, les limbes. Euh... C'est pas si mal pour nous en vrai, même si vu qu'on a déjà cérébro. Krakoa, Krakoa, Krakoa. Donc on va faire quoi? Storm. Ah on a Polaris. Je crois qu'on va délibergue sur Polaris. Hein, décidément. On va Polaris à gauche. Bon, c'est pas mal d'avoir récupéré Polaris. On va Polaris à gauche. Ça ramène le lézard. Oh, magnifique. Enfin, pas forcément magnifique pour nous. Je crois qu'il m'a volé la Storm. Bon, c'est pas grave. On a le Morales into. Je pense qu'il va jouer un truc à gauche. Donc, je ferai bien genre Morales. Star-Lord qui passe à 5. Et en vrai, vu que c'est lui qui joue, on peut même Titania. Mais Titania me paraît un peu trop bourrin. Je crois que je vais jouer ça. Au pire, je le déplacerai. Ouais. J'ai envie de snap. Hein. Franchement, j'ai une, une sortie qui est tellement... Euh, mais je pense que c'est... Ah, j'ai envie de snap. Je pense qu'on va snap. Je pense qu'on a une super sortie. Ok. Donc, je pense qu'on va garder le Cérébro pour la fin. Et oui, c'est clair. Écoutez, euh, est-ce grave En vrai c'est pas si grave En vrai c'est pas si grave Il Faudra juste récupérer la Titania euh, On a Wallsbane Cérébro au dernier tour Mystique Witch, donc il a rien fait, il a juste cassé le lieu Barre de Luc What the flute euh, What de flute pas le déplacer on est derrière ici si on joue un truc on récupère la titania donc ça c'est quand même assez intéressant j'ai envie de récupérer la titania j'ai même pas besoin de cérébro je crois oh, c'est horrible en vrai si je récupère mais lui il va vouloir récupérer titania aussi le problème c'est que s'il joue et qu'il récupère pas titania c'est ça le problème et il va peut-être jouer un truc ici quand même j'ai envie de faire ça Mais ça sert à rien, je crois, à ce cérébro. Je crois qu'on va faire ça et ça. Non. Quelle horreur! Oh Quelle horreur! Mais je crois que je peux pas polariser là, sinon je lui ramène des trucs. Quoique, en vrai, hein. Juste pas que ça ramène les arts, quoi, mais. C'est un peu tricky, là. Hein? Ah. Bon, en vrai, euh, une chance sur deux de gagner. Non. Non. Même si ça ramène la witch, on était derrière. Le cérébro ne changeait rien. Ouais, le Cerebro, oh, c'est un mauvais... Le bar de Luc, qui nous a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Hein, parce que sinon, j'avais mon play Wallsbane Cerebro, c'était gagné à gauche, c'était gagné au mid. Ouais, le bar de Luc, qui nous met très, très mal parce que... On était vraiment pas mal, hein, c'était une game où on était étrangement, étrangement, euh, largement devant. Et en général, on va plutôt être ricrac avec bah, ce genre de deck en général, c'est plutôt ricrac quand on gagne. Là, on était large devant et hop le lieu, bah, c'est ce qu'on aime dans le jeu aussi. Enfin, ou ce qu'on déteste. Là, je le déteste, en vrai, le lieu, mais... Très dommage, j'avais une super sortie. Sokovi, sur Angel, sur Sandman. Euh, ok. Bon. C'est dommage. Même si Angela, c'est bien pour lui. Sandman, ça aurait été une carte counter. Est-ce que je joue mon Star Lord maintenant Oui. Il va jouer à gauche, quand même. C'est raté. C'est raté. Le Cérébro, maintenant. On the curve. Oh, waouh. Oh waouh! Oh waouh, les dooms vont être énormes! Oh, les dooms vont être monstrueux! J'aurais presque envie de snap! Rogue, oh non, man! Sérieux, man? Mais c'est quoi ce gars là? Mais c'est qui ces gars là? Sérieux? Euh... Il n'y a pas Rogue ici quand même! Je ne pas concede, mec! Il est fou lui. Bon, un seul cérébro. Histoire hein. négative. Intéressant. Et il a eu la chance quand même ce gourmand. Ce Jacoule Gourmand là. Ok, on va lui faire ça. C'est un peu tricky ce qu'on fait avec les Titania. Mais c'est important d'être tricky. C'est très très important d'être tricky. Je pense que c'est un peu casse-tête pour lui et. Ok le Wong. Ouais. Wong et Psylocke. On peut pas jouer sur le Wong. On peut juste Doctor Doom et nous dire que ça va nous faire gagner. Doom ici, on récupère la Titania. Let's go. Hein. On doit jouer. Hein. Alors on peut partir, mais là j'ai quand même envie de voir ce qui va se passer. Par contre, si snap, on est censé partir. Et on va quand même. C'est pas parce qu'on a un deck troll entre guillemets qu'il faut faire n'importe quoi. Donc euh... si, jamais on... si jamais il snap, on est censé partir. Mais là, 2-4, on... je pense qu'on doit jouer. On va gagner de temps en temps. Il ne faut pas gagner souvent pour que ce soit bon. En un peu plus de 30% du temps. Ok. Iron Man au mid. Ouais. Famos. C'est pour ça qu'il faut rester. Super. Bon, le snap, il... Bon, s'il snapait, en vrai, il me faisait partir. Mais lui, il, est... il avait quand même pas une très très bonne main. Donc, c'était quand même vachement greedy de... pour lui de partir. Pas de, de snapper. Oh Nightcrawler Morales. Ok. Bon, Titania, là, on les a, a joués parce qu'il y avait cuve de clonage. Donc, on a bourriné avec. Mais sinon, euh... essayons quand même d'être précautionneux avec la carte. <rire> Attends. Autant que faire se peut. Ok. C'est beau son corps, en vrai. Vraiment faux. Je vais garder ma Titania encore. Prochain tour je vais faire Titania Wolfsbane. Alors ça. Ah non j'ai pas les manas. Bah le problème c'est que sinon elle est que... Après je peux quand même la jouer juste comme ça. Genre je déplace là. Et je fais ça. On va faire ça. Red Queen, il me vole un Doctor Doom. Faut faire attention. On n'a pas cérébro pour le moment. Wolfsbane. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Rock, c'est pas mal de le garder à zéro par rapport à la Titania. Il va nous falloir ce Cérébro. Le Dark Oak. Oh, il, est très beau. il a vraiment un joli, un joli deck. Hein. Il a des, À part le Zabou qui est classique, mais le Dark Oak est sublime. Le Kork, très beau. Là, enfin, moi, c'est ce que j'aime. Et la mystique évidemment elle est sublime. Écoutez, ça va être au prochain tour. On a une chance sur 5 de piocher notre cérébro. On peut gagner sur cérébro en vrai. On a des points et c'est très très surprenant. On a le cérébro. Ouais bon on va quand même rester non Les grid. Je pense qu'il se dit qu'à droite j'ai perdu, et on aura le cérébro pour gagner. Au mid par contre on était même derrière. En fait il va jouer une carte ici. Il va nous rendre Titania, on va jouer une carte, on va lui rendre Titania. Donc il faut jouer deux cartes. Green Goblin, on le bloque. Là derrière on va la, on va la jouer cette game on va la jouer cette game non, ça suffira pas à droite malheureusement mais dommage hein. Ouais, c'est beau, hein On fait 14 au mid. Et on fait des points, mine de rien. Bon, là, sa sortie, elle est trop belle. Et on... Mais c'est important d'aller vo... jusqu'au bout, là. Parce que, vous voyez, on fait 14, 14, 18. Il n'y a quand même pas beaucoup de decks qui peuvent faire autant de... autant de points. Bon, forcément, lui, il a fait plus, mais... Avec ce Zabou mystique, machin, et plus avec l'Elysium, hein, c'est un deck qui profite beaucoup. Et puis, franchement, ce doombot il nous a fait du mal. mais vous voyez, c'est pas mal, hein Le Cérébro, là, le nombre de points qu'il a rajouté 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le machin, il a fait 12 points. C'est cool, hein C'est dommage de... Voilà, de... Finalement, d'avoir... Euh... Et en fait, notre deck, il ne supporte pas Elysium parce qu'il est déjà bien curvé. Le sien est un peu plus lourd, le Dark Oak Dino. Et en général, Elysium, c'est un vrai, vrai plus pour lui. Surtout qu'il génère des cartes, etc. Bon, dommage. Sans Elysium, je pense qu'il y avait clairement moyen. Bah, Storm, c'est toujours une valeur sûre. Le fameux Sandman Doom aussi, très fort. Timestone. Ok, Timestone T1, c'est un peu bizarre. Peut-être qu'il va vouloir jouer Lock Joe T2. Pakoa. Bah Star-Lord, hein, je pense qu'il va continuer à rajouter une pierre ici. À moins qu'il joue Lock Joe. dans ce cas-là, il jouerait ici. Oh, c'est Green Goblin, ok. 3 fois. Intéressant. Cérébro maintenant. Game bizarre. ville. Face Stone. Polaris. Déplace. Game très très très très étrange. Donc là on va juste Sandman à gauche, j'imagine. Après il va me voler cérébro, mais on s'en fout. Ah non, le Sandman. Ah le Sandman c'est Krakoa qui le joue. Au mid. Back. En vrai ça me va hein. Mais nous on a quand même une main de merde. Hein. On pourrait presque. C'est un peu bizarre parce que snapper c'est quand même vraiment extrêmement optimiste. Mais en vrai, on a quand même une main qui est tout dobé. Hein. Tout d'ABA. La main droite, il a pas BZF hein. Ah Blue Marvel ça pique. Oh Blue Marvel, c'est Krakoa qui a joué son Blue Marvel Non mais elle est incroyable cette, euh, cette Krakoa. Bon on échange de main. Par contre, il joue qu'une carte. Bah, ouais, j'ai hein. gagné. Hein. C'est con, mais il fait pas les 7 au mid. Hein. Il, a, il a ma main toute, toute pourrie. Donc, c'est pour ça que vous voyez le snap, mais en même temps, bon, c'est quand même un peu opportuniste. Et je pense que c'était quand même plus risqué qu'autre chose. Mais ça pouvait se tenter. De l'or, de l'or, toujours de l'or. Après, il y a Cérébro 7 qui peut exister. Enfin, tous les Cérébros existent. Hein. Mais bon, le Cérébro 5, c'est peut-être celui qui est à la fois le plus fun. Parce que la, la majorité des Cérébros, c'est des 2 ou des 3. Le Cerebro 2 étant le meilleur, mais il y a 3 aussi. Cérébro 2, Cerebro 3. Le 7, j'avoue que les 7, les 6, les trucs comme ça, je suis pas sûr. Je pense que c'est.. L'idée c'est pas non plus de juste proposer un deck méga troll qui soit nul à chier. Mais. Je pense que le. Le. Enfin voilà, serré le 7. Mais je pense que le 5 c'est celui qui finalement est à la fois le plus fun et à la fois le plus viable. En tout cas dans les de decks fun. Donc là, vous voyez, ça va changer de côté. Donc, Voilà, le fameux snap opportuniste. Vous connaissez la musique. On avait un joli storm sur New York, qui était super intéressant, pour gagner la ligne. Enfin là, on était vraiment trop bien. Trop bien ce jeu. Sérieux, trop bien. L'instant pub, vous le savez. Je le rappelle très rapidement. Twitch, lundi, mardi, jeudi. Lundi, mardi, jeudi. Sur ma chaîne Twitch. Twitch.tv fishugo Évidemment, je vous attends nombreux si vous voulez venir me soutenir aussi avec les, ab les abonnements, à eux, on va dire Amazon Prime. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à venir sur Twitch si vous voulez me soutenir. Ah, par contre là, on a pris un petit coup d'ambassade du Wakanda qui fait pas du bien. Mais on va jouer, on va jouer cette game. Euh... Le compte TikTok, j'ai créé un compte TikTok assez rigolo avec des, euh, des moments Marvel snap. N'hésitez pas à aller voir, c'est The Fichou tout simplement. Et... Euh, le partenariat HelloFresh il continue, euh, donc faut pas jouer là ou alors c'est un peu bizarre. Ouais, le partenariat HelloFresh continue, donc n'hésitez pas, il euh, y a un lien dans les, euh, dans les commentaires et descriptions. Vous bénéficiez de, je crois que c'est 85 euros de réduction sur les quatre premières commandes. Voilà HelloFresh, bon maintenant tout le monde connaît, mais c'est absolument génial, vraiment c'est absolument, enfin. Moi je, je l'utilise souvent, après j'aime cuisiner, mais je pense que même pour ceux qui n'aiment pas cuisiner, ça leur permet de découvrir bah, la cuisine, entre guillemets, et de manger super bien, machin, enfin c'est vraiment, euh, le, le terme pour moi n'est pas galvaudé, c'est exceptionnel, et en plus avec l'offre c'est méga cool, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir, je, je m'engage, j'engage ma responsabilité si je puis dire, euh, là-dessus, mais je pense que du fond du cœur, je pense que vous allez Adorez, adorez le concept HelloFresh et vraiment l'offre est géniale. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Commentaire, description, il y a le petit lien. Passez par ce lien et vous, vous, vous économisez un, un peu d'argent sur ça. Euh, on va péter ça. Donc c'est lui qui a l'init, hein, normalement. Ah non, c'est égalité. C'est lui qui a l'init Donc on a une jolie Titania Cérébro Titania White Queen sur Doom Ça c'est chiant Ça c'est chiant On est à égalité là On est toujours un peu devant C'est très léger mais ça a le mérite d'exister. En fait, faudrait presque qu'il ait 3-4 créa ici. Pour que le lézard baisse. à 7. Oui, il est à 9 ce gars. Oh, pas mal ça en vrai. Oh, mon cérébro il refonctionne. Oh, mais attendez, mais il va se faire avoir ce gars. Attendez. En vrai, au mid, j'ai gagné. Ah non, il va serrer. Ah non, bah, non je suis obligé de doom, sinon lui il va doom. Mais s'il fait doom, il a perdu. Par contre, il va pas Doom. Il est pas bêta. Quoique, il peut être bêta. Hein. Sinon, il y a Morales Sandman, mais je pense qu'il peut être bêta. Non, mais il va pas être bêta. Oh. En fait, là, c'est soit il est bêta, il fait Doom, et évidemment, on fait Doom, on gagne. Soit on fait ça et on gagne. Le problème, c'est... Est-ce qu'il va... Parce que là, il y a 5 points d'avance. Je rajoute 7, j'ai 12 d'avance. Let's go, hein. c'est ça. Hein. Let's go. hein. Magneto. Bah c'est bon quand même. Hein. C'est bon quand même. Hein. Bon. Il a pas été bêta. Et en vrai si je faisais l'autre play. Euh... Non mais c'était ça. Hein. Franchement le play était cool. Magnifique. Ça gagne. Ah ça gagne bien. Ah ouais, trop cool là cette game. En fait, il a fait une erreur, mais c'est pas évident. Vous voyez, il joue contre un deck qui ressemble à rien. Il se dit Bon, bah allez, je fais le Chang-Chi parce que j'ai un spot à mon Chang-Chi. Contre Cérébro, j'aurais jamais la possibilité de Chang-Chi. Et en fait, en tuant ça, il me, il me donne la game. En fait, il m'a donné la game sur son Chang-Chi. Mais c'est tout l'intérêt des decks surprenants. Bon, le Star-Lord, il est toujours un petit peu hasardeux, on va dire. Nice. J'ai eu. eu! Je snap, Vu hein. que je l'ai eu. Ah, quoi qu'on compte Zabou. Donc, on a une main exceptionnelle. Hein. On a une main exceptionnelle. On va là. Et le Wolfsbane. Donc, elle est à 5. Donc, au mid, on a un milliard. On, va, on mettra à mid. Prochain tour, on va Speeder. Green à droite. Faut voir. La Witch, super. Ah, Bifrost, c'est chiant. Non, c'est pas chiant en vrai. Ouais. Non, ça va. On va développer Polaris là. Leader ici. Waouh, on est tellement cool là. On fait tellement des choses magnifiques. Ouais, est-ce qu'on va doubler nos effets continus Donc doubler l'effet du cérébro Ok, bon ça on s'en moque un peu En fait non, il a double effet mais pff, je pense qu'on s'en moque quand même Ouais, je sais pas Ouais, essayer si, la polaris, je pense qu'il fallait quand même la mettre là un peu bizarre mais... Donc là je vais garder ça pour la fin C'est dur à dire, est-ce qu'on va... Faut pas juste Green Goblin. En vrai on peut piocher Doom. Dans ce cas là il faudrait Cerebro maintenant. Une chance sur 3 de piocher Doom. Maintenant je pioche Sandman. Je pense que je vais juste Cerebro ici. Cerebro passe. Je que le Cerebro il est vraiment tellement surprenant. J'ai envie de le jouer qu'à la fin. Il est trop surprenant. Je crois que je vais faire Green Goblin au mid et à toi considère que, en fait, je vais essayer de me battre au midi et à droite. Terra, ouais, on va faire ça. Et on va faire Cérébro. Dania, César. Il y a de la gourmandise dans les boîtes jaunes Je hein. sais pas si c'est ça la pub Mais Et en tout cas il y a de la gourmandise hein. Le Cérébro il, il rajoute euh, J'ai 6 créa qui se font choper Plus 4 passes créa 6 x 4, 24 Le Cérébro il a 24 de points quand même hein. Et puis c'est 24 euh, diffusés quoi C'est 12-12 hein. Le Cérébro il arrive il dit Je mets 12 a sur la ligne du mid, 12 sur la ligne de droite C'est exceptionnel hein on va finir par croire que c'est pas un deck tiers inconnu, que c'est un deck top méta. Après, voilà, c'est juste une histoire de connaissance de méta, concentration. Et c'est ça qui est, je le répète, mais tous les decks peuvent gagner dans ce jeu. Vous jouez le meilleur deck du jeu, si vous n'êtes pas concentré, vous allez vous faire écraser. Parce que le meilleur deck du jeu n'a pas beaucoup d'avance en termes de win rate et d'average cube par rapport au pire deck du jeu. C'est un, un jeu où toutes les cartes sont à peu près de même force, donc tous les decks sont à peu près de même force. Évidemment, il y a quand même toujours des decks plus ou moins méta, hein, forcément. C'est un jeu de stratégie, mais... Bon, là, normalement, j'ai moyen de prendre 4. Je pense que le cérébro, il, il s'y attend pas trop. J'espère, en tout cas. Après, je me fais Chang-Chi. Qui va Chang-Chi Chang-Chi, c'est GG. Valkyrie. Bon, je gagne à l'é... Les... Oh Oh, oh merde Oh merde Oh là là le tour Oh GG S'il n'y a pas ce truc Je gagne à l'écart C'est à dire qu'au mid On fait égalité Et à droite bah, on lui met Une, une tonne de points Et Là Killmonger Plus euh, voilà Bon Solide Rien à dire La solidité du garçon Ah frustrant Franchement S'il snappait Je crois que je restais hein. Il avait un beau tour Il aurait presque pu snapper Cals ça ah, c'est trop trop bien avec le Morales. Morales c'est une excellente carte, hein. c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, mais avec, des, avec Polaris qui est une des, un des meilleurs T3 du jeu. Si Ce n'est le meilleur T3 du jeu. Il y a quoi X-Man mon lézard Mais c'est vraiment pas cool de faire ça. Je vais le jouer on curve. J'aurais plus la place de le jouer ensuite. Je crois que je vais juste le jouer on curve. Ah. Si j'avais su, j'aurais déplacé Nightcrawler. Bon, c'est pas très grave en vrai. On va faire ça. Polaris pour amener un petit loulou. Ok, super. Speeder, Wolfsbane. Génial, on est 5-5, on fait des points. Je pense que le snap est quand même un peu grid, mais on peut récupérer quand on veut. Ça, c'est une carte de d'edge, entre guillemets. Si vous vraiment vous considérez que vous êtes bon à ce jeu, franchement, vous mettez Titania Press dans tous vos decks. C'est con, mais la carte est tellement cool. Bon, il a des points, ce coco. Moins que nous, mais il a des points. Bon, après, plus que nous, parce qu'il a ce Morbius. Ah Cerebro ça devrait être bien. Euh, Est-ce que je fais pas un Sandman Franchement. Bah, il va pas jouer beaucoup de cartes lui. Non. Green. On va Green. Et tour. D'après on fera Cerebro Lézard. Là il dépose sa main. Il y a les swarm. La question, c'est est-ce qu'on gagne à gauche, quoi Je suis pas sûr, en vrai. Parce que nous, on fait plus 4. Je pense pas qu'on gagne à gauche. Là, il est bloqué, vous voyez. Donc, ça, c'est cool. On peut gagner cette ligne. Le problème, c'est qu'on gagne pas à gauche, malgré notre cérébro. On a plus euh, 4. Donc, on est à 16. Ouais, C'est le problème. C'est ça. C'est totalement stupide avec Modok. Le deck-là, il revient très, très bien dans la méta. Hein. Le deck discard, il est exceptionnel. Hein. On est sur un des decks qui est... Un des meilleurs decks du jeu. Je dirais top 4 du jeu à l'heure actuelle. Hein, le deck des fausses. Ouais. Dommage. Franchement, un tout petit peu moins c'était gagné. Hein. On avait bien joué avec la Titania. On l'avait bloqué. Vous voyez, la combinaison est cool. C'est presque intuitif en, en plus. Enfin, semi-intuitif. Euh, ouais. Ah, trop zut. Trop zut. Bon, après... Euh, ça, ça peut... Il met une carte là Elle peut mourir hein. Ah non il a les swarm Il va swarm swarm Il y avait un truc qui va rester Si je fais ça Et ça Est-ce que je griderai pas Le mid En mode Ton apocalypse il va mourir Et je vais gagner Je pense que c'est greedy Mais j'ai envie de tenter Juste parce que c'est rigolo Non oh non, il est resté en vie. Non c'est bon hein. Si la peau il meurt c'est bon. Enfin c'est bon en vrai. Oui, parce que j'ai 5, donc j'ai 7, 8, 9 c'est bon. Et après je gagnais à l'écart. Donc ça faisait... Ah, et fallait tenter en vrai, fallait tenter. Si la peau il meurt... Il a 9, nous si on meurt pas, après il faut qu'on qu ne meure pas, mais y a que on a, nous on a qu'un lézard, hein. lui il se déplace. Donc ça fait 9 contre 9, 18 contre 14, et là 14 contre 7. Donc euh, on gagne à l'écart, là on lui met 7 d'écart, là il me met 4, et là il y aurait eu égalité. Bon, on avait plus de chances de perdre que de gagner, mais à partir du moment où il n'a pas snappé, c'était une situation où on est censé rester, parce que euh, voilà, la, la probabilité est, est très correcte à jouer. Oh waouh, wow. j'ai tellement cru. <rire> j'ai tellement cru. Bon, je vais la jouer T1 vu qu'il y a Atilan. On va euh, en général refaire notre main, donc euh, ça me dérange pas. Ah les limbes. Faudra un petit truc à piocher là. Non. Dommage, dommage. Avec un deck aussi early de ne pas avoir de T2, c'est quand même problématique. 0 On va le jouer. Hein. On va le jouer. Là, voilà, on va refaire notre main. bon a... C'est cool d'avoir cette tour. Bon, lui aussi, hein, je pense, hein, mais... Je pense qu'il va aller sur la voûte. Faire ça. Et ça. Ok, nice. Armor. Bon, il y aura quand même une grosse créa. Ah non, Iceman. Ok. Bon, la voûte, elle est gagnée. Enfin, elle est gagnée. Non, elle n'est pas forcément gagnée, mais on est pas mal. D'ailleurs, je vais. Au oh, pire, je peux me déplacer. Je pense que je vais. Euh... Ça et ça. Ouais ouais mais je la joue moi cette game. Hein. Je la joue maintenant. J'ai les Docteur euh, j'ai Docteur Doom. S'il y a un tour de plus, on va faire Docteur Doom la voûte, récupérer la voûte. Ouais. Je pense que c'est une game qui se joue sur euh, sur Docteur. Ça... Ah. En vrai Red Skull ça te bloque un peu notre euh, notre play. Un peu chiant. Si je fais Doom. Le Doom, il est 8. Il y a pas mal d'écart. On va s'en Sandman ici. Bon. Et il nous faut le Docteur Doom. Après, est-ce qu'on gagne avec Doom? C'est pas sûr. Ah c'est chiant ce lézard en vrai. Il va faire quoi Il va déplacer. Déplacer, jouer un truc. Ouais, le problème c'est que là le Doom il profite pas du cérébro on est vraiment. Ouais le, le red skull nous a détruit en fait ce, je, ce plus un de Red Skull, bon de toute façon c'est la faiblesse du deck, on le sait. Ah merde. Pardon. Ah merde, j'ai cru que c'était euh, fin de tour, que c'était abandonné. Ah, désolé. Euh... Ok. Donc ouais il a. C'est bien... bien. Bon c'est intéressant parce qu'en plus on a vu ce qu'on ce qu avait prévu. C'est-à-dire qu'il qu déplace vision, qu'il joue un seul truc. Et donc, nous, il fallait pas qu'on joue. Si jamais on devait jouer Doom, on ne jouait Doom au mid pour ne pas lui redonner Titania. Donc, c'est intéressant. Mais, euh, ouais, les, les, les trucs genre Nidavellir, les machins comme ça, tout ce qui booste nos cartes, par définition, ça bloque un peu le cérébro. C'est pour ça que cérébro, on va dire, les meilleurs cerebros, c'est le cérébro 2 et ensuite le cérébro 3. Et encore, le Cerebro 3, il est pas non plus méga fort. Donc, c'est peut-être 3 et 5. C'est limite à peu près pareil. On est sur des decks qui, finalement, se font vraiment pourrir par les lieux. Mais plus il y aura de lieux dans le jeu, plus ils seront forts. Parce que, finalement, les lieux relous, à l'heure actuelle... Je pense qu'on peut jouer sans Cerebro en faisant ça. Ah, quoi que. Nice. Le snap. Les lieux relous, à l'heure actuelle, ils sont... Euh Enfin comment dire, il y, y a de plus en plus de nouveaux lieux qui finalement ne sont pas forcément des lieux malus. C'est plus clair dit comme ça. En fait j'ai même pas besoin de rajouter au mid vu que j'ai Doctor Doom sur Kamartage. Donc je pense que je vais faire un truc du style euh, ça et ça. Ouais, là je vais gagner sans cérébro, je pense. En mode un peu opportuniste. Euh, donc voilà. Je peux je pas ce que je disais. Mais voilà, les lieux sont un peu chiants. Mais plus il y a de lieux, plus finalement les lieux chiants se diluent dans les nouveaux, vous voyez. Donc euh, là finalement, vous voyez, on a joué. ça fait 30, Là, ça sera la dernière partie, je pense. Ça fait presque 40 minutes qu'on joue. On n'a pas croisé tant de lieux relous que ça. Finalement, hein. là c'est plus le crâne qui nous a embêté Mais des lieux vraiment chiants, on n'en a pas croisé. Si on le fait maintenant, on lui donne l'info. Je crois qu'on va faire ça. On va faire ça. J'ai pas envie de lui donner l'info. rare, bon. Et on sait. On en fout de ça, on va. Docteur ici bah en fait il a deux places ici Une place ici C'est pas énorme hein. Il peut pas faire tant de magie que ça On rajoute 10 à droite Bon au mid on perd hein, mais euh, Enfin à gauche on perd mais on s'en fout Au mid on lui met beaucoup Et à droite euh, Le plus 10 il est quand même fort Maximus Ça devrait quand même être bon. Ça devrait quand même être bon. Voyez, on a gagné un Serra Control. C'est pas mal ça. Côté surprenant du Doom. Voilà, on a joué sans Cérébro, mais on peut aussi de temps en temps. Nice. Ça a pris quelques points. Euh, okay, la petite mission. Le petit Season Pass. 50 crédits, horrible. On remarque que ça, ça monte crescendo. Ça monte crescendo. Euh, on a 525. On va les ouvrir quand même. On va les ouvrir. Jamais, on va peut-être ouvrir un truc exceptionnel. On descend, on descend. L'idée, c'est quand même d'améliorer les cartes que j'aime bien. Et que je joue. Genre she par exemple. Elle doit être à ouais, 400, 500. she c'est une carte que j'aime beaucoup. En fait, j'ai envie d'avoir les cartes en, en, en noir et blanc. 600 jetons. Bah Écoutez, 600 jetons, vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire que je vais pouvoir avoir accès à la Valkyrie que j'avais bloquée. J'étais à 2008, je suis à 3004, donc je vais pouvoir acheter Valkyrie. Donc ça veut dire que euh, je vais pouvoir jouer en stream euh, et me perfectionner avec les Valkyries parce que j'ai au moins minimum 5 decks Valkyrie à tester. Je peux même monter à 10. Qui dit plus Qui dit mieux Sur ce, merci à tous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao Ciao tout le monde